Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un nouvel tuto pour vous montrer comment avoir un numéro de l'États-Unis gratuit, du Royaume-Uni gratuit, du Canada gratuit, du Nederland gratuit, du Finlande gratuit. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez faire pour tout obtenir ce numéro. Il vous suffit de télécharger l'application de collecter des crédits là-bas. Donc, vous aurez droit à tous ces numéros totalement gratuits. Mais c'est la première fois de regarder mes vidéos, je t'invite à t'abonner, tu t'abonnes, tu attires la cloche de notification et like la vidéo pour que ça soit visible dans la page. Vis Donc tu t'abonnes, tu t'abonnes sur ma deuxième chaîne parce que j'ai actuellement une deuxième chaîne là où je fais, je fais un peu de tuto. Récemment je n'ai pas pu faire des vidéos parce que j'étais occupé et aussi euh, j'avais eu un problème avec, euh, avec, mon compte, euh, avec mon compte YouTube. Donc, euh, donc là je suis du retour tu peux t'abonner et mettre en commentaire tout ce que tu veux comme, euh, comme astuce, ce que tu veux, ce que tu as besoin tu me dis je vais essayer de trouver euh, comment je pourrais t'aider bon sans plus tarder nous allons aller sur Play Store l'application euh, ça se trouve sur Play Store donc euh, ici vous allez taper vous allez taper number number 2 go Donc là, voici l'application en question. J'espère que vous voyez très bien. Voici l'application. Number 2 Go. Donc, vous allez le télécharger. Moi, j'en ai déjà. Je vais seulement ouvrir cette application-là. On va cliquer sur ouvrir. Donc, une fois que vous allez cliquer sur ouvrir, ça va vous présenter ainsi. Si vous voulez obtenir un numéro, donc vous allez cliquer ici en bas. J'espère que vous voyez très bien ici en bas. Jette un nom barre. Donc, euh, vous allez cliquer ici là. Donc, euh, voici le numéro que vous pouvez avoir ici gratuitement. Donc, euh, voici des numéros. Voici des numéros. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Voici les États-Unis, le Canada, Royaume-Uni, Finlande, Israël, Nadeland, Puerto Rico et la Suède. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 pays, ces 8 pays, nous pouvons avoir des numéros gratuits là-bas. Donc, ce que nous avons besoin de faire, il suffit de rentrer ici et cliquer ici. Donc, vous voyez ici là en haut. Vous voyez ici en haut. Donc, on va cliquer ici. On va cliquer ici là en haut. Nous allons cliquer ici. Vous voyez ici, je suis déjà à 199. Donc, il me manque seulement un crédit. C'est là où on va collecter le crédit. Il me manque seulement un crédit au niveau d'ici pour pouvoir. Il me manque seulement un crédit ici pour pouvoir avoir ce numéro. Donc, ce que je vais faire, je vais, cliquer... je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Une fois que je clique ici, là, il me propose. Il me propose d'acheter 200 crédits à, à 23 dollars. 713 à 50 donc ça dépend donc pour ceux qui ont la carte bancaire ce que vous pouvez faire pour ceux qui ont la carte bancaire je vais vous montrer comment ceux qui ont la carte bancaire vous pouvez venir ici et sélectionner votre numéro que vous voulez donc avant d'utiliser le numéro donc vous sélectionnez votre numéro une fois sélectionné le numéro vous cliquez comme ça et puis vous choisissez combien vous voulez acheter et vous pouvez utiliser avec un essai gratuit ça marche avec un essai gratuit vous pouvez faire des essais gratuits pour 5 jours comme ça avec le numéro donc ça c'est ce que j'avais à vous dire donc comme ici là je suis déjà à 99 99 points ce que je vais faire comme moi je n'ai pas de carte bancaire je vais descendre ici en bas ici là je vais cliquer ici Donc ici là, c'est pour regarder des vidéos, si vous regardez des vidéos, vous allez obtenir des crédits. Ici là, si vous entrez, si vous allez télécharger des jeux, vous jouez à des jeux et comme ça, on va vous donner des crédits. Et ici là, tu réponds à des questions et puis on te donne des crédits. Ici là, chaque vidéo regardée, ça fait deux crédits. Et ici, là, ce sont des... ici là, ce sont des jeux. sont des jeux voici les deux jeux que moi j'ai téléchargé on voyait combien il me reste pour obtenir des crédits si je joue des jeux si je joue si je joue ça parce que quand vous cliquez comme ça vous voyez déjà eu trois crédits parce que j'ai déjà joué le jeu jusqu'à jusqu'à l'Ève jusqu'à l'évent le 25 donc euh, avant ça on met donc quand je vais arriver à 56 donc euh, ainsi de suite et donc, voici une autre ici là donc voici une autre ici si je collection si je collection 1000 mille, mille, mille points j'aurai 600 crédits sur ce sujet là donc vous voyez ça dépend de ce que je peux faire donc vous pouvez télécharger des jeux de vous les jeux là ils vont vous donner du crédit bon là euh ce qui nous intéresse je veux je veux collectionner le, le deux crédits pour pouvoir et acheter, acheter le numéro comme ça vous allez voir, vous allez voir. donc euh, voilà je vais cliquer si je regarde la publicité on va regarder cette publicité pour que là il nous puisse euh, nous payer avec euh, avec le crédit qui reste donc là on va patienter pour que le la plus passe Donc là, on patiente, on patiente bientôt, là ça va terminer. Et donc là, voilà, on va cliquer sur haut. On va barrer. On laisse que ça compte plus de 5 secondes et puis euh, on, va, on va quitter. Et donc voilà, on est déjà à 201. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut acheter un numéro. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le sujet je en bas. J'ai choisi le numéro que je veux. Donc Par exemple, je vais chercher le Canada. Donc ici, vous pouvez mettre euh, le code du, de la ville où vous voulez. Je vais mettre 605. Et puis, il y en a des numéros 705. 200 non, 200 donc là avant trop de, avant d'acheter de, un numéro ce que vous allez faire vous allez d'abord vous allez d'abord d'abord vérifier sur notre whatsapp pour voir si le numéro passe d'abord le numéro sur whatsapp c'est ce que je vais faire là tout à l'heure avant d'acheter ce numéro donc euh, 1 828 200 202 31 31, du coup, je clique sur vérifier. Là, il nous dit que ce numéro ce n'est pas un numéro de l'étage. Donc, euh, je vais chercher un autre numéro. Je vais chercher maintenant le numéro de l'étage. Je mets 500. 501 non, attendez un peu j'étais au canada c'était 828 puisque c'est un numéro du canada j'avais confondu et j'ai mis ça en états unis c'est un numéro du canada on va mettre 828 415 n'était pas ça 828 828 c'était le numéro 821 828 200 2 31 31 et je valide l'autre numéro là ça ne marche pas toujours mais 705 30 71 là l'autre numéro là ça passe très bien donc euh, ce que je veux faire ici j'ai c'est le numéro sur whatsapp et le numéro ici là ça passe très bien donc euh, c'est le numéro comment je vais acheter je vais cliquer dessus et là je vais choisir avec quel, quel point je dois acheter ici en haut je vais choisir si j'ai 400 crédits, si j'ai 400 points, si j'ai 200 points ou 400 points, je vais cliquer. 400 points, ça fait 30 jours, donc un mois pour que le numéro expire. Bon, ici là haut, ici là haut, j'ai 200. Donc, je vais cliquer ici là sur 200. Donc là, il me dit ici, félicitations donc si je clique ici là encore il me propose de regarder une autre vidéo pour, pour encaisser les deux points donc voilà. il me dit si je, je clique ici là je vais encaisser deux points bon moi je n'ai plus besoin ce que vous allez faire une fois acheté le numéro il faut activer le numéro cliquez ici là vous voyez vous allez activer ça vous activez l'enregistrement vos emails et vous dites à quel, à quel moment vous devrez être disponible sur votre numéro Par exemple, moi je suis en Afrique Et il est déjà 9h Pour que le numéro, pour qu'on puisse vous donner le code C'est que vous allez faire Ici, on est déjà presque 9h C'est qu'on va faire On est, on est quel jour aujourd'hui On est mardi Tu cliques sur mardi Et là, tu changes l'heure Bon, puisqu'on est déjà 9h14 Donc je peux laisser comme ça le laisser comme ça et tu coches ici là par exemple je vais vous, je vais vous montrer si s'il si n'arrive que par, par, par exemple toi tu es à 7 heures il faut venir dans le jour où tu as acheté le numéro par exemple si, si moi on est mardi aujourd'hui si aujourd'hui c'était euh, c'était mardi peut-être disons que c'était à 8 heures et si là je vois 9 c'est que je fais je vais cliquer je vais cliquer ici là j'ai dirigé l'heure jusqu'à jusqu l'heure où je me trouve tu mets l'heure où, où l'heure actuelle où tu es tu es à 9h peut-être à 8h à 8h tu mets à partir de 8h15 comme ça pour qu'une fois que tu lances tu mets ton numéro sur whatsapp et tu vas recevoir le code le code va venir directement au cas où tu mets tu mets par exemple il est 9h 9h15 peut-être que tu mets que ça commence tu seras disponible à 10h si tu mets à 10h comme ça, tu lances le numéro sur WhatsApp et là, ils vont pas te donner le code. C'est jusqu'à 10h que le code va venir. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager dans tout le groupe Telegram, donc n'importe quel pour que le, la vidéo soit visible. Merci beaucoup.